Mardi et mercredi, la lune sera dans le scorpion, votre sixième maison. Cette période sera très occupée, que ce soit physiquement ou mentalement. Votre esprit sera très actif et des fois trop actif, ce qui vous rend ayant tendance à sauter aux conclusions et vouloir précipiter les choses et la prise de décision qui pourrait se révéler par la suite trop hâtive et conduire, pourrait conduire à des arguments et des désaccords. Et vos relations pourraient souffrir de cette influence. C'est pour cela que vous devez modérer la cadence et sachez que les prochaines journées seraient très exigeantes aussi au niveau relationnel et même émotionnel. Je parle de jeudi et vendredi, la lune sera, dans le Sagittaire, votre septième maison. La même ambiance des dernières journées continue, mais avec un accent mis sur vos relations. Ceux qui vous entourent pourraient facilement sentir votre nervosité et votre mauvaise humeur, et l'ambiance en général, et devenir plus affirmés. Les autres, je parle des autres qui pourraient... Sentir votre nervosité pourrait devenir plus affirmé et assertif avec vous. Donc, votre mauvaise humeur pourrait devenir contagieuse. La clé serait d'écouter davantage attentivement et de réfléchir deux fois avant de parler car des fois vous pourriez avoir tendance à dire la mauvaise chose. L'inconvénient potentiel et principal serait d'avoir vos pensées brouillées ou polarisées où vous pourriez avoir du mal à donner du sens aux problèmes quotidiens. Samedi et dimanche, la Lune sera dans le Capricorne, votre huitième maison. Samedi, vous devez continuer à le traiter comme s'il fait partie de la dernière période. Donc, l'avertissement de la dernière période S'appliquerait un peu aussi pour samedi. Dimanche, les choses changeront et vous pourriez commencer à sentir une belle excitation dans votre vie privée qui pourrait vous faire oublier pour quelque temps les tensions que vous auriez vécues dernièrement. Vous pourriez rechercher des divertissements pour satisfaire votre besoin de sensations fortes